Bonjour à tous, c'est Olivier Devigne, gestionnaire de la chaîne YouTube Simon Cyrénéen. J'enregistre cette vidéo pour partager avec vous un rêve prophétique que j'ai eu sur la fin des temps, l'antichrist et la reconstruction du troisième temple. Je vous raconte mon rêve. Pour commencer, l'identité de l'antichrist m'a été dévoilée. C'est Emmanuel Macron. Et je vais prouver ce que je dis. Déjà, le prénom Emmanuel, ça ne vous dit rien, Emmanuel Voici, une vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Le diable imite le Christ. C'est donc normal que l'antichrist se fasse appeler Emmanuel. Rien que ça, ça prouve sans l'ombre d'un doute que c'est lui l'antichrist. Ensuite, il y a le nom de Macron. Si on additionne les valeurs numériques de chaque lettre constituant le nom de Macron, le total fait 666, le nombre de la bête. Eh oui, bon en fait, ça fait 666,4, mais avec la règle de l'arrondi comptable, ça fait 666 tout rond, donc on est encore dans les clous. Et après, dans mon rêve, Emmanuel Macron est allé se faire couronner roi du monde à Jérusalem dans un deltaplane jaune. Pourquoi un deltaplane parce que c'est un engin de forme triangulaire, comme la pyramide du nouvel ordre mondial. Et pourquoi jaune Eh bien, parce que les gilets jaunes Eh oui, les gilets jaunes manifestent comme à Éphèse, où les manifestants criaient le nom de Diane, Grande est la Diane des Éphésiens, Grande est la Diane des Éphésiens. Et l'antichrist Macron, il capte et il emmagasine toute cette énergie négative qu'ils émettent pour s'en nourrir et faire grandir les pouvoirs que Satan a mis en lui. De plus, les gilets jaunes ont refusé de manifester sur le champ de Mars. Pourquoi Parce que Mars est un dieu de la mythologie grecque et que ces gens font une émeute sous la bannière de la fausse déesse Diane, qui est la Vierge Marie de la France, la fille aînée de l'église catholique, Marianne, etc. Voilà pourquoi les gilets jaunes refusent de manifester sur le champ de Mars, le champ du dieu Mars. Voilà, c'est QFD. Ce qu'il fallait démontrer. Vous ne l'aviez pas discerné, mais moi, oui. Et attendez, on n'en a pas encore fini avec les visions prophétiques. Quand est-ce que ça va arriver, l'enlèvement de l'Église et Macron qui se déclare ouvertement comme l'antéchrist Quand ça Eh bien, le 21 janvier 2019, pendant l'éclipse lunaire totale de l'une, une éclipse de sang. Le 21 janvier 2019 à 17h30, à cause du décalage horaire, Macron, le faux Emmanuel 666, il va atterrir en delta plane jaune devant le troisième temple, à Jérusalem. Il va rentrer dans le troisième temple où il va déclarer « Je suis Dieu ». Et là, dans mon rêve, j'ai vu qu'il y avait tous les leaders religieux du monde. Mais alors tous, euh, le pape jésuite, le grand moufti de la Mecque, euh, le Dalai lama il y avait Paul Washer aussi le grand rabbin de Wall Street et euh, le Pope des orthodoxes, monseigneur Vladimir Poutine. Et ils vont tous dire, OK, c'est Dieu, vénérons-le tout de suite. Et évidemment, bien sûr, tous les peuples vont suivre. Donc là, il y a peut-être des petits malins qui vont me dire, mais il n'est pas encore reconstruit le troisième temple à Jérusalem, il ne sera jamais reconstruit pour le 21 janvier 2019, c'est impossible. Donc, premièrement, ceux qui pensent ça, pour commencer, euh, ça montre que ce, ce ne sont pas des vrais chrétiens. Ils n'ont de chrétiens que le nom et ne sont pas de Dieu s'ils doutent de mes visions prophétiques. Et deuxièmement, vous ne savez pas que maintenant on fabrique des murs porteurs en une journée avec des imprimantes 3D directement sur les chantiers. Je veux dire que tout a déjà été planifié depuis des mois. Les équipes sont prêtes à être déployées pour venir travailler en 3-8 les réseaux électriques et les réseaux d'eau froide ont déjà été calibrés et préfabriqués. Il n'y a plus qu'à les installer et à les brancher. Je ne vous parle même pas de tous les équipements cérémoniels du troisième temple. Tout est déjà dans des caisses, prêts à être déballés, L'autel de l'offrande, les épices odoriférantes, les cassolettes et compagnie. Tout est déjà dans les tuyaux. Ils attendent juste l'ordre de l'antichrist Macron, le faux Emmanuel. Et pour ce qui est de la mosquée Al-Aqsa et du Dôme du Rocher, sur l'esplanade du temple, ben le troisième temple de Salomon sera construit à côté. Ça, ça, ça passe si on se serre un peu. Il faut arrêter de couper les cheveux en quatre et chercher des problèmes où il n'y en a pas. Voilà, c'est ici que s'achève mon rêve prophétique. Bon, par contre, le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai quand même été vérifié dans la Bible si mon rêve correspondait aux Écritures. Parce que j'avais un petit doute quand même. J'ai évidemment commencé par cette histoire de l'Antichrist devenant Dieu dans le troisième temple de Salomon. Deux Thessaloniciens 2 nous dit au verset 3 « Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée d'abord, et que l'homme de péché soit révélé le fils de perdition, qui s'oppose et s'exalte au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré. » de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. » Voilà, là il est écrit que l'antéchrist s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Donc ça veut forcément dire que l'antéchrist déclare être Dieu dans le troisième temple à Jérusalem. Et du moins c'est toujours ce que j'ai entendu, que ce passage voulait dire que l'antéchrist s'assied comme Dieu dans le troisième temple à Jérusalem en disant « Je suis Dieu ». Et évidemment, on va trouver d'autres éléments dans le livre du prophète Daniel. Daniel 8, verset 11 « Oui, il s'éleva même jusqu'au prince de l'armée, et par lui le sacrifice journalier fut ôté, et la place de son sanctuaire fut jetée par terre. Et une armée lui fut donnée à cause de la transgression contre le sacrifice journalier. Et elle, la corne, jeta la vérité par terre, et elle réussit et prospéra. Et j'entendis un saint parlant, et un autre saint disait à ce certain saint qui parlait, « Jusqu'à quand durera la vision concernant le sacrifice journalier et de la transgression qui cause la désolation pour livrer le sanctuaire et l'armée à être piétinée ?» Là aussi, on voit que la corne, l'antéchrist donc, met fin au sacrifice journalier. Donc, ça veut dire forcément qu'il y a un troisième temple de reconstruit s'il y a un sacrifice journalier. Forcément. Et d'ailleurs, ce passage parle aussi de sanctuaire, donc, forcément, ça doit être le troisième temple. Du moins, c'est toujours ce que j'ai entendu dire. Qu'est-ce que ça pourrait bien être d'autre, je vous le demande. Autre élément, on a Jésus-Christ lui-même qui nous parle de cet épisode de l'antéchrist qui s'assied comme Dieu dans le troisième temple, à Jérusalem, en disant « Je suis Dieu » dans Matthieu 24, verset 15. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont Daniel le prophète a parlé s'établir dans le lieu saint, quiconque lit, qu'il comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Quiconque qu'ils comprennent, qu'ils lit, qu comprenne, qu'il qu comprenne. Ça me rappelle la marque de la bête 666 dans Apocalypse 13. Ici est la sagesse que celui qui a de la compréhension compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. Donc il y a des choses à comprendre ici, c'est important d'avoir de la compréhension pour savoir de quoi on parle avec cette histoire de l'antichrist déclarant être Dieu dans le temple de Dieu. Et la compréhension, ça passe par des recherches pointues, abouties, et pas juste lire un seul passage dans la Bible sur la fin des temps, et se contenter de regarder une vidéo sur YouTube qui nous donne une interprétation hollywoodienne de la fin des temps. D'ailleurs, dans Deutéronome 13 et 17, il est dit de faire des recherches soigneuses, avec soin, pas faire le boulot à moitié, pas par-dessus la jambe. Donc on va creuser un peu ce truc et on va aller voir quelle est la définition exacte de l'expression temple de Dieu selon la Bible. Acte 7, verset 47. Mais Salomon lui bâtit une maison, quoi qu'il en soit, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits avec des mains, comme dit le prophète: Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied, quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel est le lieu de mon repos? Acte 17 verset 24: Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui s'y trouvent, puisqu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, ne demeure pas dans des temples faits avec des mains. Deux témoins Actes 7 et Acte 17 nous disent que Dieu n'habite pas dans des temples faits avec des mains. Donc, mon rêve prophétique commence un peu à sentir le moisi. Ensuite, on a les témoignages suivants sur ce qu'est le Temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, au verset 16, dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous Si un homme souille le Temple de Dieu, Dieu le détruira, car le Temple de Dieu est saint. » « Lequel temple vous êtes ?» Quand l'apôtre Paul dit « Vous êtes le temple de Dieu », il faut remettre ça dans son contexte biblique. Et le contexte biblique de ce passage se trouve au tout début de cette première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens 1, verset 1, Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et s'ostène notre frère, « à l'église de Dieu qui est à Corinthe », « À ceux qui sont sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, avec tous ceux qui en tout lieu font appel au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le leur et le nôtre. » Voilà, ceux à qui l'apôtre Paul dit « Vous êtes le temple de Dieu », c'est l'Église de Dieu qui est à Corinthe, « À ceux qui sont sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, avec tous ceux qui en tout lieu font appel au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le leur et le nôtre. » On a un deuxième témoin de ceci dans 2 Corinthiens 6, au verset 16, qui dit « Et quel agrément a le temple de Dieu avec les idoles Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu a dit, je demeurerai en eux et marcherai avec eux, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Là encore, quand on remet ça dans son contexte biblique, on voit que Paul dit « Vous êtes le temple du Dieu vivant ». Aux personnes à qui est adressée la deuxième épître aux Corinthiens, c'est-à-dire 2 Corinthiens 1.1, Paul, un apôtre de Jésus Christ, par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, à l'Église de Dieu, laquelle est à Corinthe, avec tous les saints qui sont dans toute la, la caille. Les destinataires du message dans lequel l'apôtre Paul dit Vous êtes le temple du Dieu vivant. C'est l'Église de Dieu, laquelle est à Corinthe, avec tous les saints qui sont dans toute la l'Achaï. Voilà ce qu'est le temple de Dieu selon la Bible, quand vous interprétez la Bible par la Bible. Il peut y avoir certaines nuances et différences mineures d'interprétation selon chacun, c'est normal, mais après avoir lu tous ces passages, je vois pas comment quelqu'un qui se dit chrétien biblique continuer à croire que ce temple de Dieu dans lequel l'antichrist déclarera être Dieu est un temple fait de main d'homme par des rabbins constructeurs à Jérusalem, là des, des rabbins portugais avec des tourelles Et le fait que le temple de Dieu soit l'ensemble des croyants ou chaque église locale prise individuellement, c'est quelque chose qui est témoigné encore plusieurs fois dans la Bible et sous différentes formes. Éphésiens chapitre 2 verset 18 nous dit ceci. Car par lui nous avons les uns et les autres, par un seul esprit, accès au Père. Par conséquent maintenant vous n'êtes plus ni des étrangers, ni du dehors, mais concitoyens avec les saints et ceux de la maison de Dieu. Et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus Christ lui-même étant la pierre maîtresse du coin, en qui tout l'édifice, adéquatement formé ensemble, s'élève en un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi êtes édifiés ensemble en une habitation de Dieu par le moyen de l'Esprit. Et comme d'habitude, le contexte de ce passage est défini au début de l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens 1.1, 1, Paul, un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Christ Jésus. 1 Pierre, chapitre 2, dit au verset 5, « Vous aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés en une maison spirituelle, une sainte prêtrise, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus Christ. » Ce verset dit que nous sommes des pierres vivantes du Temple de Dieu, et que ce Temple est aussi imagé par une autre appellation formulée dans le même esprit, c'est-à-dire le corps de Christ. Jean 2, verset 19, « Jésus répondit et leur dit, » détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Alors les juifs dirent, on a mis quarante-six ans à bâtir ce temple et tu le relèveras en trois jours. Mais il parlait du temple de son corps. Donc, on voit l'analogie entre le temple de Dieu physique de l'Ancien Testament, le temple de Salomon, dont la construction n'était pas l'idée de Dieu. Souvenez-vous aussi de ce détail. Le temple de Salomon, dis-je, qui est maintenant à comparer avec ce que Jésus appelle le temple de son corps. On a évidemment d'autres versets qui témoignent de ce qu'est ce corps du Christ. 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps de Christ Car nous qui sommes nombreux, nous sommes un seul pain et un seul corps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 On a aussi Ephésiens 4, verset 11 et il a donné quelques-uns apôtres, et quelques-uns prophètes, et quelques-uns évangélistes, et quelques-uns pasteurs et enseignants pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Les pasteurs et les enseignants, ils servent pour l'édification du corps de Christ, bref, l'église locale et les croyants qui sont le corps de Christ, et le temple de Dieu, c'est la même chose. Il n'est pas écrit que les pasteurs et les enseignants sont là à attendre qu'on reconstruise une troisième fois le temple à Jérusalem pour pouvoir enfin entrer en action. Notez aussi qu'il est dit dans apocalypse 21 que dans la Jérusalem céleste, il n'y a pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Et il faut savoir que les choses terrestres sont à l'image des choses célestes ou plus exactement, pour prendre des précautions, je dirais que les choses terrestres sont un exemple, une ombre des choses célestes et non une représentation exacte, on va dire, des choses célestes. L'apôtre Paul parle de ces choses, du tabernacle, du temple terrestre et du temple céleste dans le livre des Hébreux. Je vous en lis deux passages. Hébreux 8, commençons verset 1, « Or, des choses dont nous avons parlé, en voici la somme. Nous avons un tel grand prêtre qui est placé à la main droite du trône de la Majesté dans les cieux, un ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé et non pas l'homme. Car tout grand prêtre est ordonné pour offrir des dons et des sacrifices. C'est pourquoi il est nécessaire que cet homme ait aussi quelque chose à offrir. Car s'il était sur la terre, il ne serait pas prêtre puisqu'il y a des prêtres qui offrent les dons selon la loi, qui servent en exemple et en nombre des choses célestes. Comme Moïse fut admonesté par Dieu lorsqu'il était sur le point de faire le tabernacle, « Vois, dit-il, à ce que tu fasses toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur le mont. Hébreux 9, verset 22, « Et presque toutes choses sont selon la loi expurgées avec le sang. » Et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Il était donc nécessaire que les modèles des choses dans les cieux devaient être purifiés par celles-ci, mais que les choses célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices que cela. Car Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits par des mains, lesquels sont les figures du véritable, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant dans la présence de Dieu pour nous. Voilà, vous avez entendu ce qui est dit là. C'est dans ce même esprit que vous devez considérer et comprendre ce qu'est réellement le temple de Dieu qui est évoqué dans les prophéties de la fin des temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'épître aux Hébreux, parce que c'est une épître qui est à la fois facile à lire, mais qui est aussi très profonde dans son contenu. Et accessoirement, je suis pas un enseignant, moi, donc je vais vous suggérer de l'étudier par vous-même. Mais en tout cas... Ce qui est enseigné dans le livre des Hébreux nous permet aussi de répondre à ceux qui restent accrochés au scénario hollywoodien de l'antéchrist, qui attend que le troisième temple soit reconstruit à Jérusalem pour aller s'y faire couronner Dieu, parce qu'ils vont avoir lu que l'antéchrist fera cesser le sacrifice quotidien. Et donc, forcément, pour faire cesser le sacrifice quotidien, forcément, ils vont conjecturer qu'il faut forcément d'abord qu'il y ait construction du troisième temple avec l'autel pour mettre quotidiennement en pratique les ordonnances cérémonielles de l'ancienne alliance, avec les sacrifices donc. Sauf que ça ne colle pas non plus si on considère ce qu'est le sacrifice continuel selon la définition que nous en donne le Nouveau Testament. Hébreux 13 au verset 13, sortons donc vers lui hors du camp, portant son déshonneur, car ici nous n'avons pas de cité permanente, mais nous cherchons celle à venir. Par lui donc, offrons continuellement à Dieu le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres remerciant son nom. Mais n'oubliez pas de faire le bien et de partager, car avec de tels sacrifices, Dieu prend grand plaisir. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui devront en rendre compte, afin qu'ils puissent le faire avec joie et non pas avec peine, car cela ne vous serait profitable. Voilà ce qu'est le sacrifice continuel de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres remerciant son nom. C'est cela le sacrifice que l'Antichrist fera cesser. Notez qu'à la suite de ce passage, au verset 17, il est dit « Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme ceux qui devront en rendre compte, ce qui est une référence à la hiérarchie et le fonctionnement de l'Église locale, le Temple de Dieu ». Donc on voit aussi que le sacrifice de l'ouange et l'Église de Christ sont liés d'une façon ou d'une autre. J'amène un deuxième témoignage de ça. Souvenez-vous de 1 Pierre chapitre 2 que je vous avais lu précédemment. 1 Pierre 2 au verset 3. « S'il en est ainsi, vous avez goûté que le Seigneur est bon, à qui, venant comme vers une pierre vivante, en effet rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse, vous aussi comme des pierres vivantes, être édifié en une maison spirituelle, une sainte prêtrise, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est comme dans Hébreux 13, verset 15, qui dit « le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, remerciant son nom ». Voilà, j'ai pas besoin de commenter puisque ça, la comparaison d'écriture parle d'elle-même. J'invente rien, ça tombe sous le sens quand on vous juxtapose les versets sous le nez. Et comme à chaque fois que je fais des vidéos, il y a des versets que je ne cite pas par gain de temps, des versets que j'ai oubliés, et ceux qui abordent ce sujet sans que je m'en rende compte ou que je le comprenne. Donc, le temple de Dieu dont parlent les prophéties de la fin des temps et de Thessaloniciens chapitre 2, c'est l'église locale, l'assemblée des croyants, l'ecclesia, si vous préférez les mots grecs compliqués. Et le sacrifice continuel, c'est principalement le sacrifice spirituel des lèvres qui confessent le nom de Jésus-Christ, le fruit des lèvres qui confessent Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens restent scotchés à cette histoire de troisième temple reconstruit à Jérusalem Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas l'abandonner alors qu'il est évident dans le Nouveau Testament que le temple de Dieu, c'est l'assemblée, c'est les croyants, et que c'est depuis cette base, cette révélation, qu'il faut interpréter des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, sachant que les versets que je vous ai montrés, ils les ont tous lus, et ils sont plus qu'explicites. D'abord, ça ébranle sérieusement leur conception de la fin des temps, même si au final, croyez-moi, ce n'est pas un si grand chambardement que cela. faut pas tout jeter, toute l'eschatologie à la poubelle non plus, loin de là. Mais la raison principale pour laquelle les chrétiens ne veulent pas se défaire de cette histoire de troisième temple de Salomon sur l'esplanade du Temple, c'est à cause du formatage hollywoodien de l'intelligence narrative des gens. Autrement dit, l'imagination des gens est coincée dans le schéma scénaristique hollywoodien. Ils imaginent la fin des temps comme un film américain hop, l'antéchrist se déclare Dieu dans l'étoile noire du temple, puis il dit, Luc, je suis ton père. Et d'un coup, il y a de la musique rock émotive, à l'américaine, super émotive, moitié hymne chrétien, moitié Guns N'Roses, et il y a Jésus, Bruce Willis, qui arrive dans des éclairs, qui met un père à l'antéchrist, qui part, qui est projeté dans un transformateur électrique qui explose. C'est-à-dire qu'au final, les gens croient un scénario de la fin des temps, qui est à peine moins débile que le faux rêve prophétique bidon que je vous ai raconté au début de cette vidéo. C'était de l'ironie, j'espère que vous avez compris que mon rêve prophétique c'était du pipeau pour mettre en exergue, de façon exagérée, la vision un peu grotesque que les chrétiens ont de la fin des temps, et même les chrétiens sauvés. Mais bon, l'important pour que les gens se sortent de la tête cette représentation hollywoodienne du déroulement des prophéties de la fin des temps, c'est qu'il faudrait qu'ils assimilent certaines choses. Premièrement, il faut arrêter de réduire Dieu à l'image d'un homme en s'imaginant qu'il a déterminé ce qui allait se passer en suivant une méthode de rédaction scénaristique calquée sur la logique humaine. Euh, règle numéro 1, créer un concept original. Règle numéro 2, structurer son récit. Règle numéro 3, économiser les détails. 4. Utiliser la grammaire du cinéma. 5. Travailler sur les expériences personnelles, etc. etc. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est les humains qui fonctionnent comme ça. Par exemple, s'il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, c'est pas pour faire un découpage entre le tome 1 et le tome 2. Non, c'est n'est pas euh, le Seigneur des Anneaux. Il y a un Ancien et un Nouveau Testament parce que, deux ou trois témoins. La loi dit que toute chose soit attestée sur le témoignage de deux ou trois témoins. Pourquoi la Bible a-t-elle été écrite en hébreu, en araméen et en grec Pour faire un exercice de style Par souci d'universalisme Pour s'adapter au contexte géopolitique des différentes époques Non, pour avoir deux ou trois témoins. Deuxièmement, ces gens qui croient l'antichrist couronner Dieu dans le troisième temple à Jérusalem, il faudrait qu'ils conceptualisent quelque chose dans leur esprit. L'Israël de l'ancienne alliance, que ce soit les dirigeants religieux ou le peuple, sur la base de la loi et des prophètes, ils attendaient un Messie qui allait être un grand conquérant, un roi, un chef d'armée qui allait les libérer des Romains en les bastonnant à la façon d'Astérix et Obélix. Sauf qu'ils se sont totalement plantés quant à l'interprétation du déroulement de ce qui avait été prophétisé. Que ce soit les pharisiens, fils de Satan, ou ceux qui ont été sauvés. Même les apôtres étaient à côté de la plaque, si vous lisez le Nouveau Testament. En gros, Jésus, il leur a dit, vous avez rien compris, les gars. Et vous croyez que, à la fin des temps, c'est l'avenir, ceci ne va pas se reproduire encore? des séquences du genre les croyants qui attendaient après le prophète Élie, et finalement c'est Jean le Baptiste qui a pointé le bout de son nez Vous croyez que ça ne va pas se reproduire des épisodes comme celui-ci à la fin des temps Les choses ne se répètent-elles pas dans la Bible Hein La chose qui a été, c'est celle qui sera, et celle qui est faite, c'est celle qui sera faite, et il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. De nos jours, on a des chrétiens sauvés, qui attendent dans les grandes lignes les mêmes événements prophétiques que Shora Chambalala Kuetu et Shov C'est marrant, non Comment aussi est-ce que quasiment tout le monde entier sera trompé par l'antichrist, alors que même les musulmans, les catholiques, les orthodoxes, les charismatiques, les témoins de Jéhovah ils croient tous que si un bonhomme se pointe dans le troisième temple en disant « c'est moi le big boss », ils croient tous que c'est l'arnaque suprême, le diable incarné. Même les athées avec un peu de culture générale savent ça. Alors comment est-ce que le monde entier sera trompé par ce bonhomme Réfléchissez un peu à ça. Et troisièmement, écoutez-moi, cette hollywoodisation des esprits participe d'une grande stratégie d'ensemble pour abêtir les gens, les infantiliser. Souvenez-vous des versets de Matthieu 24 et Apocalypse 13 que j'ai évoqués auparavant et qui parlaient de « quiconque lit qu'il comprenne, ici est la sagesse, que celui qui a de la compréhension compte le nombre de la bête ». Il faut savoir que la Bible donne de l'importance à l'intelligence et à la connaissance. Eh bien, on constate que Satan fait tout son possible dans ses derniers jours pour abrutir les gens. Et ce phénomène de réduction, de limitation des capacités imaginatives des gens par le formatage selon l'imagerie des films américains, ça participe de ce rappétissement général de l'intellect des populations. C'est une stratégie globale, une offensive pour faire que les gens soient de plus en plus stupides, avec en premier lieu l'éducation, l'école, où le niveau n'arrête pas de baisser, c'est de notoriété publique. Et c'est quelque chose qui est fait volontairement depuis des années par le biais de la maçonnerie qui a la main sur le système éducatif français, avec la méthode globale par exemple. Mais vous avez aussi les ondes de type wifi et compagnie, le Linky, la 5G qui abîme le cerveau, euh, de même que les additifs dans les vaccins. Il y en a de plus en plus et les vaccins sont de plus en plus obligatoires. Vous avez vous avez la musique binaire, comme le rap ou l'électro, qui est une fabrique à crétins modernes, c'est prouvé scientifiquement, ça détruit le cerveau. De même que la pornographie détruit les neurones, et je ne parle même pas de l'alcool et des drogues. Bref, il y a... Tout un ensemble de choses qui sont utilisées par Satan pour réduire l'intelligence et aussi la capacité de mémoire. Très très important la mémoire. Et ceci pour perdre les gens, les empêcher de s'intéresser à l'évangile et de le comprendre. Hmm? Cherche et tu trouveras. Ok, mais c'est difficile de chercher quand on n'a quasiment pas de curiosité intellectuelle. Mais c'est aussi fait pour que le niveau de compréhension du chrétien sauvé moyen, soit au ras des paquerettes. Par exemple, le chrétien qui a son imagination formatée par le cinéma, il ne peut pas concevoir le déroulement de la fin des temps autrement que dans le cadre d'un scénario hollywoodien. Il a ses limites dans sa tête et c'est compliqué pour lui d'aller au-delà de ça. Et c'est pour ça que la punchline, le climax de l'antichrist qui déclare « Je suis Dieu dans le troisième temple à Jérusalem » C'est presque impossible qu'il se sorte de, de ça par lui-même. Et notamment aussi parce qu'il y a un phénomène de paresse intellectuelle induit par cet abrutissement général de la population. Hein pas trop envie de se casser la tête. Remarquez aussi que ce sont des éléments nouveaux et contemporains. Les chrétiens, pendant des siècles, n'ont pas eu cette imagerie binaire des films hollywoodiens enfoncés dans leur esprit et associés insidieusement à l'interprétation des écritures. Donc je le répète, l'hollywoodisation des esprits a pour effet entre autres d'être un obstacle à la compréhension des prophéties de la fin des temps par les chrétiens sauvés en les enfermant dans des schémas mentaux restrictifs. Bon, pour finir, certains vont demander, mais comment l'antichrist va faire pour être considéré comme étant divin par les chrétiens dans les églises Comment il va s'y prendre pour embobiner les gens quand ça arrivera eh bien, je répondrai que c'est déjà fait, c'est déjà en place. Beaucoup de prophéties de la fin des temps sont déjà concrètement actées devant nos yeux, devant nos yeux, et plus qu'on ne le croit, et comme par exemple cet événement de l'antichrist qui est déclaré être Dieu parmi les chrétiens et dans les églises, c'est déjà grandement réalisé, encore bien plus que les chrétiens ne le croient, et ça correspond si bien à l'ensemble de la Bible, et à son esprit global qu'on ne peut pas le nier. C'est pas basé sur un seul verset tordu, de la numérologie vaseuse, ou de la linguistique obstembrouille, ou sur des interprétations tirées par les cheveux à se jeter par la fenêtre. C'est là, clair et net, évident, et si simple, si simple au final. Et c'est pour ça que je suis certain à 100% d'avoir raison dans les grandes lignes, et de pas être comme un de ces cramés du cigare qui vous raconte des histoires à dormir debout sur l'eschatologie, des fadaises incroyables, alors qu'il n'est même pas sauvé. Mais les chrétiens ne le voient pas, sauvé ou pas sauvé, et ça c'est incroyable. La plupart sont à attendre que se déroule un scénario hollywoodien avec des strass et des effets spéciaux, et leur esprit est si formaté, si hypnotisé, si ensorcelé, par l'imagerie des films américains, les schémas qu'on leur a rentrés dans la tête, autrement dit de la diversion, hein, qu'ils ne voient même pas les prophéties eschatologiques déjà réalisées devant leurs yeux. Donc cette histoire de l'antéchrist étant déclaré Dieu dans le temple de Dieu, c'est déjà en place, c'est acté concrètement, et ça ne fera juste, juste que s'intensifier jusqu'à un niveau dingue quand se dérouleront là dans la fin des temps. Mais les bases sont déjà là, concrètement, pendant que les gens ont les yeux fixés sur l'esplanade du Temple à Jérusalem à attendre que tombe le permis de construire. Je vais arrêter ici cette vidéo, et je vais vous laisser avec un, un hymne. C'est peut-être, peut-être un indice musical pour ceux qui ont de la compréhension. Hmm. Celui qui a des oreilles pour entendre, hein, ben vas-y Sous-titrage